mm Salut à tous, c'est le Flash Num, l'émission qui traite du meilleur de l'actualité des bibliothèques à Chalon-Champagne. Au menu d'aujourd'hui, une fabrique de consoles, les aventures d'une jeune photographe et une soirée en Irlande. Allez, c'est parti Bonjour, Bonjour brico-console 2000. Que puis-je faire pour vous Est-ce que vous auriez la PS3 Je vais regarder ça, c'est possible, ouais. Voilà mon petit gars, j'espère que ça ira. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Euh, J'aurais besoin d'une borne d'arcade s'il vous plaît. Mmh, ouais, ça va pas être possible pour maintenant, j'ai pas toutes les pièces. Vous pouvez y repasser dans la semaine du 6 mars euh, Oui, bien sûr. Ouais, du 6 au 9 mars, j'ai des petits gars qui sont prêts à s'investir pour une borne d'arcade. Donc c'est sur inscription, dès 8 ans, donc euh, ça vous ira Eh ben pas de problème. Pas de problème. Ok, c'est noté. Eh ben merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je voulais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle La Gare de Catherine, qui est inspirée d'un roman de Julia Billet. La Gare de Catherine, ça raconte l'histoire de Rachel, une jeune fille juive, à qui il va arriver beaucoup d'aventures pendant son périple, parce qu'elle va devoir partir. Euh, ce qui m'a plu surtout dans cette histoire, c'est la passion de la photographie de Rachel, qui va photographier les différents personnages qu'elle croise pendant son périple, et puis son optimisme et son courage aussi, qu'on voit tout au long du livre. Euh, les illustrations aussi sont très douces et adoucissent un petit peu l'histoire qui n'est pas toujours facile. Je vous conseille en tout cas vivement ce livre que vous retrouverez à la médiathèque Pompidou en secteur jeunesse pour les enfants à partir de 8 ans et pour les plus grands. « Le peuple des dieux de la déesse d'Anou, vint du nord jusqu'en Irlande par le chemin brumeux des airs. Mais, Mais regarde, regarde, il tire une énorme poutre, c'est fantastique !»« Il traînent un fétu de paille, » Recette pour voir les fées. Dans une fiole de verre, versez une pinte de vinaigrette, préalablement rincée avec de l'eau de rose et de l'eau de soucis dont on aura cueilli les fleurs du côté Est, et ce, jusqu'à ce que l'huile blanchisse.